Un unboxing de pro. On a de et attention, Et attention, ici. Et attention. On a donc ici un paquet qui contient seulement 5%. Oui, 5, vous avez bien entendu, de pur pétrole et saloperie cancérogène. Sous-entendu, euh, au revoir, messieurs-dames. Elle prendra soin de votre... Comme vous pouvez le voir, ça fonctionne très bien. Hein. Je vais vous lire ce qui, était de, ce qui est vendu. Avec ce magnifique coffret. Alors, c'est un peu pour faire couler le temps, quoi, parce que voilà quoi. <coughs> Alimentation advance, conçue pour durer. <coughs> Jésus m'a mis naturellement, si vous ne savez pas le faire, ne faites pas ça chez vous. <rire> tu vois, il n'y a pas de savon, mais c'est naturel. Et au pH resterez, neutre, magies, le matériel elle prendra soin de votre coup, ou tout, tout simplement souviens. de vous tuer en vous à venir, des couches ouais. supérieures de l'épiderme. Bon, hein, Sous-entendu, euh... voilà, je viens de vous prouver que ce matériel fonctionne très bien, même en sur sur surcharge charge russe, russe, russe. Oh, même un hyper <rire> hein, Et au pH neutre, elle prendra soin de votre... C'est <coughs> un peu mon fer.